Coucou chers internautes, bonsoir à ses amis, bonsoir à la famille, donc c'est toujours sur mes silences, David, donc ce, cet après-midi, j'ai fait encore cette vidéo, euh, encore pour vous encourager, et comme les vidéos précédentes, où j'ai parlé successivement des astuces pour réussir dans la vie à tous les coups. Aussi la zone vidéo, heureux à éviter pour réussir dans la vie, donc il faille que vous partiez de visiter ces vidéos. Je suis sûr et certain que ces vidéos feront du bien. Et avant de commencer cette troisième vidéo, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification, de liker mes vidéos. Et ensuite de les partager. Voilà donc, il faudrait faire ces actions pour m'encourager à faire davantage de vidéos. Parce que si je fais ces vidéos, c'est pour contribuer à l'évolution de la société et pour qu'on puisse partager certaines expériences. Voilà donc, ce matin, j'aimerais m'assentir sur si un en fait. J'aimerais en fait que vous devez obligatoirement connaître et savoir. Voilà. Ce que nous devons de savoir, c'est que nous sommes nés pour réussir à tous les coups. Nous sommes nés pour réussir à tous les coups. Nous sommes nés pour réussir à tous les coups. coups. J'ai répété cela trois fois. Et je vous dis... Je vais vous donner les raisons pour lesquelles vous êtes nés pour réussir à tous les coups. Nous sommes ensemble nés pour réussir à tous les coups. Voilà, donc, je vous prie de bien écouter ce que je dis pour assainer réellement cette réalité. Et je peux dire euh, cette prophétie, je dirais, que je sais de vous donner ce, cet après-midi. D'abord, tu dois réussir à tous les coups parce que ta venue au monde est une réussite. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Le cas, je prends le cas de milieu de spermatozoïdes. Le cas des milieux de, milieu de spermatozoïdes. Mais tu fus le seul à rapporter la pousse et à venir au monde. Donc, pour cela, tu es un héros. Tu es un héros, tu n'es pas n'importe qui. Et c'est pour cela que tu es obligé de réussir. Parce que ta vie au monde a été une réussite. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Oui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Si Dieu a permis que c'est toi qui viens au monde, c'est que tu as de la valeur, à ses yeux. Et donc, il ne faudrait pas que tu te dises que réellement je suis né pour accompagner les autres. Ce langage, doit le, tu dois bannir ce langage de ton langage. Tu as banni cet aspect de, langage, de cet aspect de parole de ton langage. Parce que tu es né pour avancer. Tu es une personne particulière, tu es un héros. Et un héros, ça ne coupe pas les chemins. Un héros, ça ne coupe pas les chemins. Un héros, c'est un gagnant. Donc, tu es un gagnant. Le deuxième point, tu dois réussir car ça s'impose à toi. Tu es né pour réussir. Oui, tu dois réussir quand la réussite s'impose à toi. C'est pas, pas toi qui décide. Mais réellement, tu dois réussir parce que ça s'impose à toi. Et donc... Il ne faudrait pas écouter les personnes qui vous disent que vous n'avez pas réussi, que vous êtes né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Je sais que tu as du potentiel en toi. Ce potentiel-là, c'est tellement toi en toi. Mais ce potentiel n'est pas mort en toi. Oui, tu n'es pas né pour accompagner les autres. La réussite s'impose en toi. Oui. Il suffit seulement de faire un petit effort et c'est tout. Donc, tu ne pas tu réellement la réussite. ce que je vais te dire, au risque de répéter, la réussite t'appartient. Et donc, il ne faut pas que tu te dises que tu es né au, au hasard et que réellement tu ne dois rien faire et que tu dois rester comme cela. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le tout vrai. Laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai. Le troisième point, tu dois réussir parce que ta famille compte sur toi. Tu dois réussir. La société aussi compte sur toi. Tu dois réussir parce que ta famille te regarde. La société te regarde. Là, ta famille et ta société vont te demander de compte. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu dois réussir. Tu dois réussir parce que ta famille te regarde. Ta petite famille te regarde. Ta grande famille te regarde. Et la société aussi te regarde. Si tu ne réussis pas, la société va en parler. Si tu ne réussis pas, c'est-à-dire que tu es un voleur, tu es un braqueur ou tu fais n'importe quoi, la société va en parler, mais négativement. Alors que si tu réussis positivement, si tu réussis, la société aussi va en parler. Ta famille va, va en parler, ta petite famille va en parler, ta grande famille va en parler, va en parler mais positivement. Et c'est pourquoi tu dois réussir, parce que la société te regarde, ta famille te regarde, ta grande et ta petite famille te regarde. Oui, ton état te regarde, ta nation te regarde, et c'est pourquoi tu dois réussir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois cette réussite à ta nation, tu dois cette réussite à la société, tu dois cette réussite à ta famille, et tout le monde te regarde. Les enfants te regardent, les jeunes te regardent, les personnes âgées te regardent, toute la société te regarde, toute la planète terre te regarde, Dieu te regarde. Et donc, tu ne réussis pas. Tu vois que, réellement, tu vois, réellement cette peine que tu fais à ton créateur, cette peine que tu fais à ta nation, cette peine que tu fais à ta famille, cette peine que tu fais au monde, mais cette peine... C'est comme si c'était une pète. Alors que ce que je sais, c'est que tu n'es pas une pète. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas pour réussir. Il suffit seulement que tu fasses un effort. Tu n'es pas pour réussir. Le quatrième point, c'est que tu dois réussir pour quitter ton histoire. Pour être un modèle. Car dans la vie de tous les jours, on parle de ceux qui ont réussi. Oui, tu dois réussir pour écrire ton histoire. Tu dois réussir pour être un modèle en société. Tu dois réussir, oui, pour écrire ton histoire. Parce que dans la vie de tous les jours, on parle de toutes les personnes qui ont réussi. On les cite en exemple. On les, met, on les met, on les met, on met leur dans les livres de lecture, dans des romans. On présente les histoires à la télé. Oui, je prends l'exemple des personnes qui réussissent. On les présente à la télé et on les félicite. Tu dois réussir pour que ton histoire. Tu dois réussir, oui, pour être un modèle. Tu dois réussir pour être un exemple. Tu dois réussir et pour qu'on parle de toi un jour. Pour que ton nom ne soit pas effacé. effacé. Pour que le nom de ta famille ne soit pas effacé, pour que le nom de ta lignée ne soit pas effacé, tu as oublié de réussir, tu as obligé de marquer ta génération, tu as obligé de marquer ta vie. Je sais que tu es vainqueur et donc tu dois réussir. Tu dois réussir parce que tu es un modèle, tu dois réussir parce que tu es un exemple, tu dois réussir parce que tu es né pour réussir, parce que tu es né pour avancer. Ne coupe les personnes qui te disent que tu ne vas pas réussir, car cela est archi faux. Je te dis que cela est archi faux. C'est tu me à présent, sache que tu es né pour avancer, tu es né pour réussir. Donc, aucune personne ne doit te dire que c'est faux. Dieu a programmé que tu réussisses. Parce que le désir de Dieu, c'est ce n'est pas que nous échouons. Le désir de Dieu, ce n'est pas que nous échouons. Le désir de Dieu, c'est que nous réussissons. Mais, quelle appréhension nous avons de nous-mêmes et ce sont les appels que nous avons de nous. C'est ce qui fait que nous échouons. Donc, tu es né pour réussir. Ne te blâme pas. Arrête de te blâmer. Arrête de dire que tu es né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu es un héros. Avec tout ce que j'ai dit, retourne-toi là-dedans et avance dans ma vie. Donc, c'était ces quelques conseils, ces quelques paroles de motivation que je voulais vous donner ce matin. Sachez que cet après-midi, j'essaie de vous motiver. Je sais de vous dire que réellement vous valez encore de la paix. Ressaissez-vous et ça va aller. Diga, prenez soin de vous. Je vous aime. Et comme je l'ai dit, abonnez-vous à ma chaîne. Likez et partagez. pour me donner encore du courage, du tonus. Vous hein, fait des vidéos pour vous motiver, pour vous donner du moral. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous aime. Aimez-vous, aimez vos familles. Bye, Biga